aujourd'hui nous allons jouer à l'a au fourmis femme alors est ce que quelqu'un peut m'expliquer comment ça marche ça. alors vas-y les portraits s'appellent lipo oui. là c'est les bulles oui. Mais les bulles il faut mettre un peu dans la gueule de lipo oui souffle toute sa langue après vous prenez la paille vous la mettez là et vous soufflez et vous soufflez qu'elle fera ça ça va faire une langue de bulle. Montre que je vois d'un peu plus près. Donc là, ouais, ouais, nous avons donc la gueule de l'hypo. Il faut mettre sur la langue. Nous avons, alors déjà, nous avons le, le tube où bien évidemment il y a le produit à bulle que nous allons mettre un tout petit peu pour bien imprégner sa langue. Et ensuite, nous prendrons là, la paille que nous mettrons dans le petit trou prévu à cet effet. Et nous allons souffler avec notre bouche. Pour que ça sorte une langue de bulle. Ouais. C'est parti les filles. Allez, on va ouvrir. Hop oh. Vas-y, essaye. Si c'est pas assez ouvert, je te l'ouvrirai un peu plus. Vas-y, Aya. Non, Louvre, tu ne le pas. Parce que c'est très compliqué à ouvrir. C'est plastique. C'est pas trop ouvert. Alors, attends. Je vais mettre.. Ouais, mais c'est un plastique assez dur. Donc. Ah, tu lui as cassé la bouche. On va réparer ça. Tiens, Loubi. Alors, fais voir. Tu veux que je t'aide à le remettre dans les petits trous Allez, alors, attends. c'est chaud. Qu'est-ce que je fais maintenant Tu la paille Sors la paille et alors. Que... Ce produit il est là ah, oh, bah d'accord c'est qu'il faut dérouler tu vois donc on déroule sa, sa tête et ensuite on va ouvrir donc le produit, euh, le, produit. Ah, <rire> le produit pour les bulles on va lui en mettre hein, donc, un tout petit peu dans la gueule. Attends chérie. Il faut bien imprégner sa langue. On va venir avec celui-là Non J'ai imprégné ça. Voilà. Hop. On le referme. Et Alia, tu vas attendre tes soeurs. Le temps que euh, tout le monde soit prêt. Ouais, tu mets dans le trou et t'attends tes soeurs. Qu'on soit toutes prêtes pour le faire en même temps. D'accord Attends, donne. Non, non, Loubi, c'est moi, je vais le faire. Je vais l'infraigner parce que tu vas rentrer. La que tu donnes, mon Donne, je vais t'en mettre sur la langue, donne-moi sa gueule, il mmh. est minuscule, il est mignon. Ça passe, ça circule là, mmh. ouf, ouf, mmh. non mmh, tu me l'as fait là hein? oh, bah Non attends, je suis en train, c'est celui-là de de Loubna que je suis en train de faire. On oh, va dans quel sens N'importe. Ta idée. paille, tu... Donc là, je fais la même chose avec celui-là de Loubna. Mm, mm, mm, mm, mm. Voilà. Voilà. voilà. Je ne mm. lui referme pas. Je lui referme. Et elle va mettre sa paille à l'intérieur, derrière, pour pouvoir souffler dedans. Non, patient, j'attends que je le fasse aussi pour. Asia. As On as as. passe tout as as. en même temps. Alors, Asia. As. Ah, c'est grave. grave. Ah, ben le temps de c'est pour ça qu'il faut vraiment le laisser droit. Hein. Ah bah ben, repose-le. Oh là là, pas <rires> oh, Et va chercher ta paille. C'était quoi Oh mince, j'ai pas mis le produit. Oh. Je, fais, je fais pareil pour Asia. Voilà. voilà. Et je tourne. C'est bon. <rire> oui. Ah, on Attends, je prépare bien. Enfin, ça Allez c'est bon je vais bah, la payer ma paille Ah bah je sais pas euh, si a... <rire> j'en sais rien elle ah, est restée dans l'emballage Alors là on aurait un petit problème Un gros petit problème Attendez C'est bon hein? euh, ouais, vais... Attendez alors à trois je vous, ah, vous commencer à souffler 1 2 3 Ah Oh là voilà, c'est magnifique mais non, il faut que tu souffles dedans. Là. Non, avec la paille. Tu mets la paille dans le trou et tu souffles. Regarde ce que j'ai. Ça fait bon. Ouais, ça y est, c'est bon. Allez, attrapez. De que des bulles, que des bulles, que des bulles, que des bulles, que des bulles. Ah il y a beaucoup de bulles. Quand vous ne s'en avez plus, quand vous voyez que quand vous soufflez, il n'y a plus beaucoup qui sort, hein, il faut que vous tourniez pour que les bulles. Vous tournez à l'envers pour que les bulles, le produit à bulles, voilà, ça imprègne la langue pendant 5 secondes. Hein. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Oh, mais, oh ça fait un bout de <rire> Regardez bien. Oh. <rire> Regardez! Ouais. Oh, alors toi, il est complètement aveuglé par les bulles. Hein. Non, bah non, on n'en met pas trop comme ça. Bah non, toi, de toute façon, je trouvais que ton produit, il était plus liquide que celle de tes soeurs. C'est peut-être pour ça que ça coule plus facilement, toi. Oh mince. Oh... tu peux Ah bah non, hein <rire> Pourquoi t'as appuyé dessus, toi J'ai appuyé tout doucement, pour vous. Oh non, bah c'est pas tout doucement. Essaie de souffler, touche pas, maintenant. Mais j'aime me fait... <rire> <L> Arrête <rire> C'est pas marrant, là. Ça sert à rien. <rire> Un <rire> <grand poupon. rire> Ça sert à rien de rigoler. Mais ben, c'est toi tu t'es de souffler et ta la langue qui part en même temps <rire> Oh ben, je sais pas pourquoi tu l'as arraché c'est un peu n'importe quoi mais il est là c'est hein. prêt Attends Ah c'est toi correct. Ah c'est toi correct. Non mais je pense qu'on peut pas la réparer hein. Pourquoi c'est c'est plus bas qui m'a le plus haut. Alors les filles, vous avez aimé faire euh, plein de bulles Oui. Ouais. ouais. Oui, moyen, parce que ma langue, elle s'est décollée. Ouais. On a eu une langue qui est partie. Ben bah, ouais. Mais bon, c'était quand même super de faire euh, une langue de bulle. Donc, euh, merci, merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de mettre des, là, pouces bleus. des pouces bleus et, et à très vite pour de nouvelles aventures. Ta -da. Ta -da.